Salut mesdames et messieurs, très bienvenue encore sur votre chaîne Maïfrika TV dans le cadre de votre émission, Le Rancard. Le Rancard est descendu bien sûr euh, dans les athées de Tonnerre pour euh, naturellement prendre des impressions d'un monsieur qui apprend se supplémenter pour travailler dans son domaine de l'art culinaire. La culinaire cette fois-ci est bien focalisé sur la braise ou encore le port à la grille. Euh, chez lui, c'est Chimombo. Vous n'avez pas de raison de ne pas arriver à Tonnerre pour manger du bon port. Si vous voulez le bon port dans l'agglomération du littoral, c'est Chimombo. Mombo a du pont grillé, Mombo a également du pont bouilli. Ça veut dire que votre goût va se retrouver forcément chez Mombo. À présent, rendons-nous auprès de lui pour qu'il nous donne également les secrets de sa réussite. Alors mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr chez Mambo, nous sommes dans le cadre VIP, question de prendre encore ses impressions, encore puiser dans son expérience acquise pendant des années dans la bresse du port. Je vous ai dit, vous n'avez pas de raison de ne pas arriver ici, parce que si vous voulez du port bouilli, il y en a, si vous voulez du port grillé, il y en a. C'est vrai, il y a des thèmes techniques appropriés pour mieux préciser cela, je n'en ai pas, on ira forcément vers Mambo qui est en face de moi. Bon après-midi Mambo. Il y a la grosse forme, c'est là la forme là. <rire> ouais. euh, c'est vrai, nous sommes en période de rentrée scolaire. Euh, c'est un peu comme une sorte de psychose, ça, ça, ça, ça bouillonne un peu dans la tête. Euh, Est-ce que ça va vraiment Est-ce qu'on est prêt pour la rentrée scolaire bon, Pour la rentrée scolaire, on n'est pas vraiment prêt mais pour la rentrée scolaire, on n'est pas vraiment prêt mais on va, scolaire, on prêt, mais mm -hmm. on va essayer parce que puisque c'est la rentrée, on n'a pas le choix. Mais on va seulement faire avec. Mm -hmm. Alors, c'est toujours un plaisir quand on arrive chez toi. Euh, J'ai envie de rappeler à nos amis qui nous regardent euh, que quand on arrive chez Mombo, premièrement, on a la chance de rencontrer le boss en question. Donc, par ailleurs, vous rencontrez des employés verreux ou encore malhonnêtes qui vous découpent un morceau de porc et complètent avec des morceaux de plantain. Mais ici, une fois quand vous essayez, on vous met à la porte. Mombo, quel est le secret de ta réussite le secret de ma réussite d'abord, d'abord a d'abord mmh. que moi j'ai depuis des années que je fonctionne, ouais. je travaille avec les, les employés bien mûrs. Mmh. je ne travaille pas avec les enfants ouais. c'est ça qui fait ma force, mmh. oui. oui on, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut amener une personne à laisser tous les autres briseurs pour arriver chez Mambo. Non, chez moi c'est qu'il y a d'abord la manière de, de fonctionner, mmh. la manière de... D'accueillir ma clientèle, ouais. la manière de faire ma viande, mm. tu vois, le respect que je donne à mes clients. Mm. Donc, ce qui fait que dans tout ça, j'essaie de bien faire. Euh, C'est pour cette raison qu'on est passé d'une agence ou encore d'un point pour un second autre point. Oui, mon boss, s'il faut évaluer, on, on pose la question également de savoir ça fait combien d'années que nous sommes dans la Bresse? Non, ça fait pas toujours. Non plus de 20 ans hein. 20 ans d'expérience oui plus de 20 ans ouais. euh, 20 ans d'expérience on a envie de savoir on a vite envie de savoir on a fait 20 ans d'expérience ça veut dire on a, on a fait le chemin ensemble avec d'autres personnes s'il faut regarder combien de personnes est-ce que mombo a pu sortir du chômage en apprenant à faire du pot combien de personnes ouais. déjà combien d'enfants ils sont tellement nombreux mmh. ils sont tellement nombreux on ne peut pas estimer ils sont tellement nombreux <rire> J'ai formé beaucoup, d'autres à Yaoundé, d'autres à l'Ouest, il mmh. y a d'autres en Guinée. Mmh. y a d'autres au Gabon même que j'ai formé, qui sont la meilleure fois dans la Bresse. Ouais. Et ils sont tellement nombreux. Ouais, vous êtes tellement nombreux, on est fier de savoir que vous êtes passé par chez Mombo. Mombo, est-ce qu'on euh, peut aller matériellement euh, savoir qu'est-ce que Mombo a déjà reçu de l'un de ses enfants pour dire papa merci pour la formation que tu m'as apprise hein? Euh, Est-ce que tu as reçu un truc de ben, ton enfant, un cadeau symbolique pour dire merci, pour te remercier à, à, à côté du merci euh, euh, qui est la parole? Non, non, non. Vous savez, pour ces enfants que j'ai formés là, bon, mm. en dehors de la parole, le merci qu'ils me donnent chez moi, c'est beaucoup. Mm. Parce que eux, quand ils viennent aux alentours de moi, d'autres quand ils arrivent sur ceux-là, rien que le merci qu'ils me donnent, ça me. Mmh, ça, ça me, ça me réjouit, ouais, Donc, là, C'est beaucoup pour moi quand ouais, même, mmh. parce que si il est quelqu'un, c'est grâce à moi. Mmh. Donc, rien que ça, ça me va droit au cœur. Voilà. Euh, on se pose également la question, avec combien est-ce qu'on peut entrer dans la braise du port Avec combien How much non, non, la du port, ça ne demande pas très grand capital. En fait, hein, c'est mal, mal placé en effet. Ouais, au départ, va. mon beau, ça a commencé comment D'où vient l'idée de briser le port L'idée de Brésil de port c'est un héritage. Mmh. Oui, donc J'ai juste hérité à mon papa et à ma maman. Ouais. Parce que eux, c'est eux qui ont commencé à vendre. Mmh. Et bien après, je leur suis suivi dans les mêmes lancées. Oh. Dans ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu, a, tu as pérennisé l'action oui, des parts. Oui, J'ai pu agrandir la société. Mmh. Oui. Voilà, et rendre la chose aussi moderne, il faut le dire, parce que le cadre, peut-être dans le passé, c'était oui, pas oui, ça. Oui, oui. Avant mmh. quand il y avait le pain et la main, ce n'était pas comme ça. C'était ouais. un peu bizarre. Ouais. Mais maintenant c'est plus simple. Euh, c'est modèle. C'est <rire> <modèle. rire> vrai, souvent quand on est en train de marcher sous le soleil, on a envie de faire un tour ici à l'intérieur pour dire non, on, on, on s'accommode un peu à la clip avant de continuer. Mon beau euh, le début, ça n'a pas été facile ou ça a été facile. Avec combien est-ce qu'on a commencé? Véritablement. Non, parce, que, été... parce que beaucoup nous ont appris aussi hein. on nous a appris que moi avant de commencer le corsage j'ai acheté euh, un kilo de cacao j'ai vendu et par la suite et ça c'est ça... mon bois a commencé avec combien dans le port non plus au début chez moi n'a pas été c'était pas c'était facile pour moi mmh. parce que c'est un business que le papa et la maman fonctionnaient déjà dans ça donc ce qui fait que je n'ai pas eu connu trop de tracasserie dans mmh. ça donc euh... je suis arrivé j'avais déjà une bonne majorité de clientèle. Mm -hmm. J'ai pu avancer avec cette, avec cette clientèle. Ouais. Donc, je n'ai pas suivi trop de, de tracasserie dans, dans le marché. Bon, Ferry, ça veut dire que si mon mot était dans la musique, il devait également directement dire, j'ai appris à briser le porc depuis le ventre. Parce que papa, papa <rire> <Maman> et maman <rire> m'ont hein, à moment conçu, à, à, en brisant du porc. J'ai grandi dans le ventre en voyant comment on brise du porc. Donc ouais, c'est ouais, ouais. dans le sang en effet. Oui, c'est dans le sens. OK. Mambo, on se pose la question. Oui, à côté de tout ce qu'on a eu à vivre, à côté, à côté, à côté, quel... est-ce que tu as un instant pensé un jour que non Je fais mon la à du port, je vais me laisser l'histoire-ci. Est-ce que j'ai vu arrivé Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Parce que dans le commerce, au en fait, n'est pas facile. Hein. Mm. Il y a le moment où on a, on a tendance à laisser et faire autre chose. Ouais. Mais plus... Tu veux vraiment laisser faire, mais tu vois que ça ne peut pas tenir. Une... Ce que tu as appris, tu ne peux pas laisser oui, ce que oui, tu as appris. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'avait amené un jour à dire que gars, je fais un peu le port là, c'est même quoi Non, c'est la manière que j'ai vu papa, Le père et la mère travailler hum. Ça m'a donné l'envie de travailler. Ah, ok. Oui, euh, oui. Est-ce qu'un jour tu as travaillé jusqu'à dire waouh mon Dieu, je ne me trouvais pas à réaliser, réaliser ce chiffre dans le port Est-ce que tu as eu ça un jour jusqu'à dire waouh, le port non, non, non, ça m'arrive constamment. Aujourd'hui, mmh. je, je suis, je suis quelqu'un de beau, aujourd'hui c'est grâce au port. Mmh. Malgré tout ce que j'ai, c'est grâce au port. Ouais. À la bresse. Mmh. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux conseiller une personne d'entrer dans le port Quels sont les secrets Comment on fait pour... Euh, tu peux conseiller une personne d'entrer dans la vente du port Et Les secrets mmh. Oui, oui, oui, mais... Mmh. moment, mmh. il peut bien conseiller les jeunes de faire dans le port aujourd'hui, mmh. mais avec aussi les difficultés les difficultés qu'il y a aujourd'hui sur le port, ouais. ce n'est pas très très évident mmh. parce que le port a beaucoup changé, mmh. vous voyez un peu, il y a les prix qui sont devenus chers, mmh. il y a bon, la rarité du port, ouais. tout et tout, tout bon, à nos jours-là, c'est pas facile, donc le gain n'est plus tellement fréquentable, mmh. c'est plus tellement rentable par rapport à au jour précédent quand même. Voilà, justement, euh, avant Mambo, on a connu euh, tonek quand il y avait encore bien les agences. Euh, là, ça roulait 24 heures sur 24. Le cas n'était même pas trop euh, VIP comme aujourd'hui. Le cas n'aime pas trop ça. Euh, Mambo est passé euh, d'un point pour un autre point. Mambo, est-ce que les deux points se portent toujours bien Oui, oui, oui, les deux points se portent toujours bien. Hein. Mm porte bien, il y a mmh. pas de problème. Derrière. Oui, quel est, il, y a, il y a deux points, mais rappelons que les, les viandes diffèrent. Oui, c'est tout le porc, mais il y a la façon, la manie de faire ce porc, ça diffère. Comment on appelle ces deux, deux qualités de porc là? Non, ici là, ici assez. Ici, ici moi je fais du porc fumé. Mmh, oui, ouais. Porc fumé. Oui, du porc fumé. C'est le thème qui m'a manqué tout à l'heure. Ouais. Oui, porc fumé. Et mmh. en bas là, en face de la station c'est. Du porc bouilli. Ah, du porc bouilli, oui. Mmh. Et le fait, je le mets dans l'huile, je le fais frit. Mmh. Et, mmh. et les brochettes de porc en bas là-bas. Voilà. Et avec le constat que vous avez fait, vous avez remarqué, le client affluent vers quel type de porc Quel style aujourd'hui Non, aujourd'hui, là, les gens préfèrent plus le, le porc fumé. Mmh. Parce que le porc fumé, très bien, ça on met ça au fond, on fait ça, on fume ça, mmh. ça tue beaucoup de graisse, ouais. donc ça sèche beaucoup. Les gens préfèrent le pauvre, mais... mmh. oui. Est-ce que euh, les autres ne te réclament pas, reclame pas, dans l'autre point Ouais, mon beau, c'est ça, ça non, on reclame ne reclame pas. Mais... Non, <rire> on ne reclame pas, mais non. J'en réclame, mais mm -hmm. ceux qui vont manger ça, tout le monde a ses préférences. Mm -hmm. Il y a ceux qui préfèrent le port bouillis, ceux, mm -hmm. ouais. ceux qui préfèrent le fumé, ceux qui préfèrent la brochette. Mm -hmm. En fait, c est, c est, ma question est la suivante. Est-ce que, connaissant que beau a mis long sur le point de tonnerre et qu'aujourd'hui, il se retrouve la plupart du temps sur le point de one-to-one, one, disons comme ça, sans publicité. Est-ce qu'on ne vient pas souvent là-bas dire ouais, « Où le gars ?» hein? est Non, ce que... ça on vient <rire> constamment. Les amis me cherchent. Mmh. On dit même de l'euro partout. Mmh. Parce que c'est un ancien point de vente. Ouais. Ça existe depuis des années. Mmh. Mmh. Il y a des gens qui arrêtent le nom Momo. C'est un nom déjà bien reculant. Ouais. Tous mes clients le savent. Mmh. Donc, ce qui fait que, constamment, quand on vient avec mais on veut voir le beau on dit que non, il est qu'en bas. Mmh. Donc, il y a beaucoup de clients qui viennent me trouver ici. Mon oh, ouais. beau, euh, les, les relations avec euh, tes employés, est-ce que mmh. est, les relations sont toujours bonnes Parce qu'on dit, nous savons, c'est déjà comme une sorte d'entreprise. Et dans une entreprise, on a des personnes venant de divers horizons, des personnes avec des, des, des, des éducations diverses. Est-ce que c'est du coup facile non. Avec euh, les employés, des personnes qu'on prend pour dire tu travailles désormais à mon compte. Comment on fait pour travailler chez mon beau déjà Comment on fait pour arriver ici C'est un recrutement C'est quoi Non, pour travailler chez moi, c'est. Oui, c'est ça, parce que travailler, il y a beaucoup qui viennent qui n'ont jamais fait dans, dans la viande. Mm. Et quand ils arrivent, moi je les prends, je les forme. De Le recyclage Oh non, Et formation, fait... c'est une formation. Oui, je leur... les forme. Mm. Parce qu'il faut bien savoir faire. Mm -hmm. Parce c'est. Les gens vont manger, ils manger et apprécier. Mmh. Oui, donc, quand ils viennent là, moi je leur forme, je les paye en leur formant. Mmh. oui Quels Qu je... sont les risques du métier bon, Pour moi, moi, il n'y a pas de risque, hein, puisqu'ils sont là. Sur place, il n'y a pas de risque en termes. Parce que chez Mamie Makala, on a tendance à dire que non, la fumée, le feu, ça nous brûle et on finit par sécher et tout. Mmh, mais mmh, ici, contrairement, mmh. on voit mon Momo qui prend des de kilos <rire> de temps en temps, <rire> au point de chez nous, soit réduit cela. Donc, il n'y a pas de risque. De, le feu, ça n'a aucun problème, en fait. Non, le feu a des problèmes. Mmh. Mais, le problème, c'est que le feu n'est bon, pas tellement sur l'employé ou sur mmh. moi. Mmh. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que quand on fait dans le feu, raison dans laquelle il y a un truc pour pour barrer un peu le feu comme ça. là mmh. On essaie de fuir un peu le feu. Mmh. On sait que le feu à la longue, quand même, ça, ça nuit. Est-ce que Mambo est déjà resté un jour et dit que, mais pourquoi je n'ai pas fait dans la fonction publique Est-ce que tu as regretté déjà ta position un jour dans la vie non, non, non, non. Ça veut dire que l'entrepreneuriat est bien. Non, ça va, ça va. C'est bien dans la mesure où tu es ton propre patron. Je ah. Moi, je m'en sors, il hein, n'y a pas mmh. de soucis. Ouais. Je bon. Moi, je m'en sors. Ouais, Mambo, quelles sont les innovations à venir non chez moi à la... avec du temps mm -hmm. j'ai le projet de faire plusieurs points de vente mm -hmm. dans le coin plusieurs points de vente et mm -hmm. aider plusieurs Camerounais parce que aujourd'hui suis à deux points de vente mm -hmm. enfin, un peu il y a un troisième point à Bonamoussadi bientôt mm -hmm. ce que, euh, ça. oui c'est opérationnel d'ici au trois mois mm -hmm. oui au fait le nom de, de l'entreprise aujourd'hui c'est Bambou. Mm -hmm. Bambou. Bambou Bamboo oui mm -hmm. Ouais. Bamboo, ça nous renvoie au village, bamboo, ça nous renvoie dans notre tradition, bamboo, ça nous renvoie la source. Et quand on dit bambou, moi, je, suis, je me retrouve forcément dans un endroit, euh, dans une maison faite en paille, une maison euh, faite avec les bambous de Chine, par mm -hmm. exemple. Oui, oui, oui. Est-ce que les prochains points de vente, vous, vente ne pourront pas porter ces effigies ou encore ces, ces marques Non, les prochains points de vente auront ces marques. Mm -hmm. Vous voyez un peu, lorsqu'il euh... est que à euh, Locombe... Oui, alors pour mon point de vente travail il y aurait bien de bambou là-bas. Ouais. Oui. Et, et tu ne trouves pas qu'il faudrait aussi une originalité dans la consommation de ce porc Ça veut dire qu'on euh, ne se trouve pas forcément en train de manger dans un plat, on ne se trouve pas forcément en train de manger avec du tout trouve... Donc je ne sais pas quel quelque chose il faut apporter mais il faut toujours dire qu'il faudra apporter une non, touche Est-ce que tu ne trouves pas que euh, là-bas il serait question de prendre le morceau, mettre dans l'huile et manger une fois comme ça sans Non, là-bas il <rire> y en aura trop de nouveautés quand même. Il ouais. y en aura trop de nouveautés là-bas ouais, parce ouais. que Chandra prévoit tout. Mm -hmm. Qu'il y a vraiment du bambou là-bas, que ce soit plus propre et plus ouais. très très agréable. Mm -hmm. Donc ce qui fait que là-bas il a en fait tout, pour que ce soit bientôt. Mm -hmm. Oui. Euh, Mon en 20 ans, quelles sont tes relations avec les autres briseurs Est-ce qu'il y a une réunion de briseurs de port? Est-ce qu'il y a un syndicat de briseurs de porc Est-ce qu'il y a euh, l'affiliation à CNPS Est-ce que, est -ce que lendemain c'est garanti Non, non, il n'y en a pas tout ça. Nous n'avons pas de syndicat, on n'a pas une réunion de briseurs de porc. Chacun, chacun se bat comme il peut. Donc, on n'a pas de réunion de vendre le porc. Et finalement, il faudrait continuer à, à le faire Vendre le port et. Je suis où Mais, mon beau, comment comprendre que. Tu as fait l'émission, tu vas servir C'est comment Ça, c'est le travail, non Il faut pointer, non Après 20 ans, tu es toujours en train de chercher l'argent travail, de servir les clients. Il y a des clients qui profite c'est moi qui le serve. Moi c'est mon business, j'ai hérité de mes parents, mm -hmm. donc ce qui fait que mes enfants, il y a un qui, qui pourra aussi, mm -hmm. qui pourra faire la même lancée que moi. Ouais. Oui. Mon Momombo, bon, bon, on est presque arrivé au thème de l'émission, j'ai envie de te demander de prendre le micro, de tenir comme ça. Voilà, de, de commencer premièrement à t'exprimer en ta langue, première, ta langue première, en invitant les clients de chez nous, parce qu'on dit que l'homme n'est rien sans sa communauté. Donc, d'inviter les personnes à venir consommer du porc dans l'un des points de vente de chez Mombo, c'est aussi encourager la communauté en, en, en langue première ou en bateau si tu veux. Alors, moi, ça te l'a dit, un bon bien. moi, je suis Ulysse Kobou, mais puisque je suis un avec de avec Panda, mon temps, Bakuna, Panda. Oh, mon vrai, j'ai en tête. Mon premier, j'ai ça à avoir station au Libya. Un temps, Bakuna, y'a à Il y brochette. Mon beau mou, de A Panda. one to one. M'sien, de Panda, avant one to donc il y a un cher AZT Alors Troisième point de vente, puis on a à côté Total. Total Basson. Total Basson au un restaurant Donc il y a un bon a un investir un bon mariage. Mais pour y alors pour tout. Donc on peut il faut, il faut réécrire ça en français et par la suite mettre le contact. Oui. Donc, je disais que, aujourd'hui, là, j'ai trois points de vente. Mm. Il y a un point de vente. Le premier point de vente, c'est à Tonner, face station Olivia, où j'ai commencé à vendre du port. Là-bas, je fais du port bouillie et les brochettes. Le deuxième point de vente, c'est avant One to One, à côté MTN. Ici, je fais le port fumé. Je fais du poids fumé ici, là. Donc, si vous arrivez à me à vous demander le point de vente de Mombo, on va vous montrer. Oui. Et mon troisième point de vente, c'est à Lokpom, à côté, avant Basson, à côté de la Totale. Oui. Il y a un restaurant. J'ai mon premier restaurant là-bas appelé le Bambou. Oui, donc là-bas, vous arrivez là-bas, vous allez voir le Bambou en gros caractère. Là-bas, je fais les mariages. Les anniversaires, les réceptions là-bas, c'est très classe. Là-bas, c'est plus classe. C'est bien propre. Il y a toujours le port là-bas, de toutes les manières que vous voulez. Alors, euh, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de notre édition, d'une autre édition de votre émission Ranka sur Mafrica TV. C'était un rendez-vous avec Mombo. Mombo euh, nous a bien sûr su édifié sur la brèche du port, nous a rassuré également que le port parvient à nourrir son homme. Il a situé trois ponts. Il a dit le pont de Bepanda. Bepanda Tonner. Euh, ce n'est plus Olivia, c'est Ola Station. Donc, station Ola, en face, vous allez trouver là où Mombo brise. Euh, il y a également euh, une, un autre pont ici, à Bepanda toujours, euh, avant One-to-One. To one, vous allez trouver également. Mombo, à côté de MTN, il a indiqué également notre autre point à, à leur pomme plus précisément Bambou, où vous pourrez organiser les anniversaires, les mariages. On se prend à très bientôt dans une autre édition, restez scotchés. Surtout, invitez vos amis à s'abonner sur la page YouTube de My Africa TV, euh, ma, la page Facebook également, My Africa TV, et jamais ne manquez aucune de nos auditions, aucune de nos émissions. Le rencard, Mambo. On a fini. Est-ce qu'il peut manger mon morceau de porc? Laisse-le. J'ai pas mangé le porc. On va manger le porc de Mambo.